Bonsoir à la famille, avec plaisir nous rentrons à la K.O. Pour de porter bas nouvelle émission. Information you passer vite et à chaque minute, à chaque heure, yon lot d'informations qui tomber dans la République. Nous pote nouvelles pour, en pile nouvelle, arrangez-vous parce que vous allez commenter et une nouvelle. Pensez que qui pral bas ou en pile inquiétude parce que c'est dur d'entendre ce genre d'informations. Allez, c'est parti, yon jeune fille. Côté, non li pa révélé, l'ai pas après-midi 8 février hein? Eh bien, c'est moun yo identifié, qui nan bureau mon cash. C'est la caissière dans la deuxième ville pays Capaïtien. Hein? Ta -pa Pis -le eh bien c'est tout fait yo ta tout fait Donc, tranglé au tranglé. Et si ça a produit environ 5 heures après-midi, alors que Cambriole yo eh, pote dans bureau mon cash là, yo prend l'argent. Et yon discuté avec Fissa qui le même tap administré bureau. Ensuite, yo tranglé D'après information qui rivait, nous, c'est que, eh bien, c'est un câble électrique ont utilisé pour être capable de procéder à zac que... <fix> Toujours d'après information, yo j'en Fissa étudié sciences administratives dans l'université Antenne Firmé, qui est dans la deuxième ville pays. Malheureusement, c'est comme ça. Li perdit la vie, li, mes amis, bagala vraiment, vraiment difficile. Bon, jodi à la, il y action qui passe au niveau de Centreville, Port-au-Prince. Ben oui, côté que eh, nous sommes capables de gagner 3 moun qui perdit la vie. Yo. Eh bien, moun sa yo ils perdu la vie dans yo, une circonstance vraiment dramatique. Donc, des hommes armés, sous yo et puis bang, bang, bang qui ont tiré. dit que plusieurs informations qui a circulé. Informations qui t'a fait comprendre que, ben écoutez, Moun Sayo, il y a des problèmes avec l'autre monde. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, gagner un pile d'informations qui a circulé sous question si là. Et Moun Sayo, c'est Lionel Desrosiers, Willy Jean-François avec uh, Camille, Philippe. Drame a fait uh, mercredi après-midi à l'angle Rouille des casernes, à gros du centre. Victime, il sorti dans sorti un parquet par au prince d'après. Premier élément, information yo, tout de suite, voici les images pour vous. Oui. Est-ce que tu là Tu vas voler Non, non, non, non, non, Très bonne nouvelle pour les gens qui ont été kidnappés et pour les familles de ces personnes-là. Pas moins de 20 passagers qui ont même voyagé à bord. Autobus, compagnie, sans souci tour, qui était kidnappé dans la date 4 février 2021 et bien 4 jours après l'enlèvement, il libéré. Libération, ça, il est confirmé par beaucoup de responsables compagnie dans une note qui est publiée dans la soirée, mardi 8 février 2021 et qui précisait l'otage en pleine forme. Direction, sans souci tour là, il est en mesure, pourquoi il y est là Pour capable confirmer, bah il public' là, que tout passager avec mon équipage autobus si là, qui séquestré depuis 4 février, vendredi 4 février, eh bien, yo une libération yo, yo tout sains et sauf. Dans ce sens, l'entreprise là dit remercie famille, passagers pour compréhension yo et puis tout collaboration yo, pendant toute situation crise. Il remercie de l'autre côté toute si la yo qui impliquait. N'en recherche en conclusion salutaire et espérer que conditions sécurité capables capable renforcer pour permettre à l'entreprise transport, en particulier tout secteur, n'en vie nationale là pour capable de vaquer en toute quiétude à l'activité Bref, la police les même disperser journée mercredi à coup de gaz lacrymogène une manifestation qui organisé par le côté ouvrier Société nationale parc industriel Sonapi. Moun sa yon mandé une quantité 1500 gouttes par jour. Et c'est normal. Télémac Pierre dénonçait comportement à Jean Fosse Lodio, qui d'après sa lui dit, agit en violation droit ouvrier yo parce que yo a gaz lacrymogène pour disperser moun yo de manière brutale et gagner 9 personnes qui eux ont même rive Plusieurs Plaisir handicapé. Ak moun, troisième âge, qui a difficulté économique, moun s'est organisé je mercredi m'écoute devant local bureau assistance sociale. Yon sitin pou capable exiger directeur institution pour ba quantité l'agent qui arrive dans 1500 gourdes yo droit chaque mois protester et réclamer paiement 11 mois retard tête chargé nan décaissement chèque et pendant yo renouvelé volonté pour capable kembe mobilisation ça jusqu'à ce que l'état choisi réponno c'est un reportage avec un confrère dans radio-téléscope. Il y a plusieurs dizaines de handicapés, de gens qui ont des difficultés économiques, qui campent bien le matin devant barrières barrière locale qui assistance des sociale. Je n'ai pas eu Dans le cadre de la citation, les responsables de l'institution SILA l'engagement par rapport à la catégorie de Bonne qui ont des a frappé sans riter. C'est un bien SILA qui a créé devant l'institution SILA. était sa a profiter raconter le passé pour y jouer un chèque qui gagne la donne 1500 gourdes qui d'après déclaration pas même qu'à répondre a besoin mois pour non plus pour y nous chaque chaque mois, et puis on salait de... 6 000 gouttes. Nous n'avons pas de jambe. Nous portons lettre sur lettre. Nous avons monde, nous demandent dans la rue. Nous avons nous dans la rue. Nous avons des dans nous la rue. Nous avons des gens nous de la rue. nous avons qui nous demandent Nous avons nous demandent la assistance sociale a semblé arriver jouer rôle comme ça doit dans idée qui puis pauvre dans pays a handicapé toute catégorie à mon troisième âge par arriver bénéficier support économique ça c'est une déclaration manifestant ça qui semblait une idée sous manière l'agent qui dans boîte là dépensé. Sous handicapé régulièrement chaque mois. Parce que pour qui ça C'est quoi pour bouler pour faire politique Tout directeur qui vient là, c'est comme que vous fait. Je notre jour, nous parlons de la finance pour nous faire pour nous faire une pièce pour nous un locatif. Nous venons finance nous venons la finance nous venons dans la finance la finance la finance finance finance, zi, finance ba non, non let, à côté de tout un reproche, ça yo, directeur institution, si là, t'assembler que y comportement discriminatoire par rapport à quelqu'un qui n'ont besoin de chercher assistance si nous avons par parole pour si là. Mais si nous avons toujours mis comme si c'est lui-même qui a été handicapé, directeur, toujours assis, il n'y a pas de handicapé. Nous avons toujours mis avec nous. Nous avons toujours mis avec nous si nous sommes nous sommes allés. Di nous dit la semaine prochaine, mais nous venir. nous sommes Les nouvelles, 2h30, nous sommes en train à nous Nous bien pas que nous ne nous ne disons nous pas nous et Pour nous nous nous et dans Jodhia a gagné un type qui mouille d'Elma mais c'est comme si c'est monsieur qui a cherché la mort ici si Tendez bien. Il croise avec un élève l'école, il fouille l'élève l'école là, il prend 250 gouttes sous lui et puis élève l'école là rapossibli, il pète bataille avec lui, il a l'autre monde qui était sous place, suivi l'événement. il a les amnis, il tire citoyen. Dans environ une heure, Jodia sous d'Elma, bon marché 2000 ans, et eh bien Jenomena, nan al il yon élève l'école, il prend 250 goudes sous lit, élève la rap possible, Et il commence à avec lui. C'est les que les nèg qui descendent en moto, Zamni un mel, il les pointe, il commence à poser nèg sa question qui te fouillait, élève là. Après, il mettent le chita. et puis bang bang bang, il touye les messieurs. Photo cadavre ap abdrivé à travers les réseaux sociaux. Mangez ou reme? C'est la donne l'agent gaspillé. Donc vous imaginez, pour 250 gouttes, ou fait, non, tu capable de dire, vol mineur ça, eh bien, voilà, c'est comme ça, ou tombé. Bref, la Police Nationale annonçait li stopper plusieurs bandits, 400 marozos. Dans le cadre d'une opération qui est fait 8 février dans la zone Micho. Donc nous, hier, nous, dans l'émission d'affaires, c'est... Nous, nous, dans une petite vidéo, même l'te floulé, et puis me mettre en robot sous voie citoyen apparemment. Information ça, capable vrai parce que nous avons une première vidéo sous dossier Silla. Micho, c'est dans la commune de des Bouquet. Donc, euh, gagne l'autre nom. Tant que Georges Pierre Richard. Et puis Elmetus Odanes. Mounsa yo joué une arrestation Dans cadre opération si l'opération La police a frappé. Yon présumé bandit, jeune arrestation, dans l'hôpital université mis en balai. l'état même 400 Marozo. C'est ça, autorité au fait qu'on est. La police nationale d'Haïti possédait avec arrestation Georges Pierre-Richard dans l'hôpital universitaire mis en balai, département du centre. Présumé bandit, si la tu as soin dans l'hôpital là, suite à blessure par balle, d'après la police. Il y a 29 l'année, Pierre-Richard. Assemblée un membre actif gang 400 Marozo qui s'est monté localité dans la commune Croix des Bouquets il y a une arrestation là dans le commencement semaine d'après notre la police depuis plusieurs semaines gain unité spécialisée qui lance opération dans Croix des Bouquets dans sens plusieurs bandits stoppés et gain l'autre qui blessé dans échange de tirs donc c'est comme ça la police lui-même tout arrêté dans la localité Savane Allen, dans Hench. Elmetus Odanes qui a 53 ans. Y a arrêté pour diverses infractions tant coup assassinat sous Gilles Gelès qui mourit dans la nuit 6 à 7 février 2022 d'après la police. La police a cherché mauvais Green qui peut di troupio parce que les dans équipe ou capable de bataille. Par exemple sur un gang 4 Samarozo ou a péter coup de balle à la police sans problème parce que on a mis tant au pile monde, mais quand on est seul, eh bien on est isolé. Et les recherches pour qu'on -pou compte tout, eh bien on s'isole davantage. Dès qu'il y a une information pour nous, en dernier, Matissan bloqué. dis à la. Et je qu'il est encore Matissan pral fonti débloquer parce que dans dernier moment, ça a l'âme, j'ai l'impression que c'est des coques bataille qui campent et puis tout a pété plume sous doyo. Donc, Youn Pavel quitter pour l'autre. Écoutez, je dis à là, tout le monde qui a pris dans la zone carrefour là, ça qui passe, passé déjà. Mais ça n'est pas passer obligé de camper. Gardez la route là, réfléchi parce que en pile balle t'a tiré. a un chauffeur qui lui-même prend balle. Et je d'après les informations qui arrivent jeune c'est que monsieur t'a perdu la ville. Et j'en vois ma lazare vraiment penché tête li sous machine sous volant. Tête a penché sous dehors, a vide sang semblait le bon bal ja dans tête monsieur. Et il net. Ça c'est un bon tragique là là nan moment. comme dis nous bien monsieur. Des groupes étaient groupe qui dans l'école là. On prend gon group lot e, groupe nan 15 là bah là Kap fait mouvement sous machine on et machine pression vous euh, pour prendre la machine monsieur. C'est facile. Actuellement, je suis en train de marcher des On prend, pendant toute la page, le fond est bourré, le brésil tout. On prend le fond est bourré. OK Il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde est clair. C'est ça, c'est ça. C'est nous on ne parlons pas souvent, comment nous. Mais c'est Matisson Lavine, Ballot Dégénéré, Monsieur Ballot Dégénéré. Mon chauffeur pour vous, le monsieur. Mon là là je suis là, je C'est là, comme Et la nous connaissons déjà. le et Les de Julien dans cette mais ne pas me juger, je ne vais pas la gâter et un pied dans machine Et Julien tirer machine. Mais c'est faire nous goûter moi comme moi qui ai temps passé comme écafum la vrai même qui ai temps passé te par contre si m'a tourné pour après midi non ça va pas des gens bagailleux mais on est qui pou ko on est qui pou ko passer monsieur tant pile priba OK monsieur Donc bagala té vraiment mangoumin au niveau de martisan mais écoutez on peut pas accuser ni Kangizo ni l'autre camp parce que balle tape tirer à gauche à droite donc là m'ta capable dit c'est monsieur yo qui contrôle les zones là qui dit que bon, bataille pirate Mes amis, nous mêlons dans un petit pays. Janvier, vini, avec problème. Ni. Mais le mois de février, vini, c'est plus problème toujours. Ça veut dire, nous prenons un chaud, pépahissien. Mais écoutez, je souhaite que, j'en problème dans problème de sécurité, n'est-ce pas, monsieur? Mande nous une chance pour petit peuple moi Mande une chance pour petit pays ça. Mande une chance pour tête nous tous parce que ba kwel nou kembezam nan a kembe petit matin, midi et soir. Même les nous lancer nous dans logiquement aussi faire, pour nous sentir nous à l'aise tout bon vrai parce que nous là faut que nous ba nous un petit loisir tout. Essayer si mes des amens nous au côté. Ba porte au prince ba pays anti un petit congé en vingtaine de jours, pas de kidnapping, pas d'affrontement. Et laissez à tout le monde abattre, bravo pour nous. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi aussi, mes amis, pour suis beaucoup abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine